Ok, précédemment nous avons. Euh, nous allons continuer aujourd'hui hein, avec la création de notre site internet. Hein. Donc voici le design. Donc précédemment nous avons créé l'image là. Hein. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de l'importer et de créer cette partie et éventuellement continuer. Ok, donc on y va. Pour cela, on va importer une photo. On importe une photo. Image, on ramène l'image. Et, tac. Donc, du coup, on va changer la photo. Non, non, non. Non, non, non, non. non. Alors, on descend. Alors. On descend, on prend ça. tac. On va le chercher, je sais pas où il est, mais. Il est là, on importe, bam On le met là. Alors, bon. Euh, personnellement, je trouve que la photo qu'on a utilisée, hein, euh, ça paraît un peu flou, en fait. Bon, oui, je trouve que ça paraît un peu flou. On aurait pu utiliser des images un peu plus vives, surtout pour la dame. Mais, bon, voilà, c'est une remarque, juste en passant. Et on centre cela. On va le centrer. Et là, super. Et maintenant, on va ramener les autres éléments. Ce que je peux faire, je peux dupliquer celui-ci. Et réduire. Comme ça. Et aller changer cette image, oh. je vais changer l'image, je vais là, je pensais à plusieurs choses en même temps. Alors, le cœur, on ramène le cœur, le cœur, il est là. On regarde juste à quoi ressemble, donc c'est ça hein, ce qu'on essaie de reproduire. Les icônes sont là, près de la photo, et les tests sont sur le côté. D'accord Donc on va, de ça. Hop, on va essayer de reproduire ça. Bon, ce que j'aurais pu faire aussi, hein, c'est que le fond soit moins soit aussi moins grand en fait. Parce que là, c'est quand même assez, assez imposante je vais rajouter étant donné qu'on a du texte de l'icône etc je vais je vais rajouter je vais rajouter un, une boîte comme ça ça va me faciliter la tâche Hop. du coup sur ma boîte je mets mon icône je vais virer la bordure je viens la bordure là tac on va mettre un peu de test un peu de test hop là on va l'appeler c'est même pas ce qui est marqué tu là Improve flexibility, Ce hein, qu'ils si ont marqué. Ok, on va mettre un truc. nous si on va inventer, on va inventer quelque chose. Allons-y. Là, je le fais avec euh, du, du texte paragraphe bon si je trouve que c'est un peu trop hein, c'est quoi ce truc là si je trouve que c'est un peu euh, ça ne me va pas je peux changer je peux mettre du h6 du tag h6 par exemple. donc là améliorer qu'est ce que c'est que ça je ça je sais pas ce qu'il fait supprimer alors je ramène ça d'un beau améliorer améliorer votre performance d'accord j'avais dit qu'on écrivait ça notre façon donc euh, j'ai pas dit que j'allais traduire hein. bon je mets gras et je mets bleu par exemple d'accord bleu bleu bleu foncé bon et c'est ce que j'avais pris déjà Oh non, mince. Il y avait surligné au lieu de... Il y avait surligné au lieu de... Oh putain, Ça m'énerve, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, putain, putain, ça Il y aurait votre performance automatique et je mets du bleu, d'accord Qu'est-ce qui me sort là Alors, il est là. Et j'aurais dit ça comme ça. Je mets ça ici. Je peux revenir. Améliorer votre performance. On va mettre un peu de test, un autre test encore dessus descend hop hop hop alors hop notre texte notre icône nous réduisons le cadre. Et si... Bon allez, on va essayer d'aligner ça. Hop. Et là. Et là. On va remonter l'icône pour le mettre là. Si on veut, on augmente un peu plus le cadre. Et on fait ça, on décale un peu plus. Et ça donne ça. D'accord Ça donne ça. Super. On a occupé la place. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer par exemple. On peut descendre. Donc là, on a quelque chose de ce genre quelque chose genre on peut dupliquer ça avant de dupliquer j'aimerais quand même regarder la version la version mobile du, de la boîte que je viens de créer comme ça j'aurais pas à refaire ça tout le temps ça s'adaptera automatiquement donc on descend dessus on, on du tout ça performance blablabla donc vous voyez hein, sur la version mobile ça n'a rien à voir hein. c'est c'est en dessous de l'autre c'est pas c'est pas sur le côté hein. celui-ci aussi je vais profiter pour la grandir un peu plus donc malheureusement je peux pas je peux pas descendre un peu plus au fait hein. je peux pas descendre un peu plus hein, par rapport à l'image j'aurais bien aimé le, la rétrécir un peu plus mais non pour ce faire il faudra que je mette ça sur deux colonnes j'ai pas forcément envie et euh, ça c'est quoi c'est ce que j'ai mis sur la version euh, sur la version c'est la taille de la version euh, pc ça bon on continue tout doucement on va dire que c'est bon pour nous si c'est pas bon pour nous il va falloir le changer mais pour l'heure je trouve que c'est pas mal on le laisse comme ça donc je j'enregistre ce que je viens de faire pour ne pas le perdre. Là, on descend. Tac. On descend. On duplique ça. Du coup, on en a deux. On descend celui-là. Et on dit augmentez votre tonus musculaire. votre je sais pas si ça se dit hein. mais musculaire je sais pas si c'est le mot augmenté hein, qui est qui est adapté à ça ou euh, ou c'est différent ou euh, c'est un, un nom différent c'est un mot différent que qu'ils utilisent euh, dans, dans le jargon hein. je sais pas mais bon, on va dire ça comme ça on va dire que ça se dit ok on va changer cette image pour rester conforme au, au design. On voilà, généraux, changer l'image. Bon. Ensuite, je duplique encore, encore, je duplique, et et je mets ça parallèle je vais aligner je vais aligner sauf que là centrer centrer alors dessus on va on va l'aligner et celui-ci le test, on va le mettre comme ça, justifié sur le côté celui-ci on le justifie sur le côté aussi quand tu veux hein. on le justifie sur le côté on le ramène un peu là On le ramène un peu là. Et celui-ci, on l'envoie de l'autre côté. S'il veut bien. Parce que manifestement, un monsieur prend son temps. Ou madame, j'en sais rien. Mais on se met là. D'accord Une fois que c'est fait, on aligne les deux. Hop. Hop. Ok, change l'image là. On va aller mettre quelque chose conforme à ce qu'ils ont mis. Tac, c'est le vert, l'étoile. Alors, bon. Ok, donc c'est bon. On peut rapprocher un peu. Rappelez. Euh on veut que tous les tests, tous les éléments utiles soient à l'intérieur du cadre. Là, ça déborde un peu. On va dire que ça va. Okay. Si vous voulez, vous pouvez réduire l'image et, euh, et rapprocher ou, ou réduire le test, etc. Donc ça, vous avez, la, vous avez plein de possibilités. Donc on continue. On va dupliquer celui-là. On va raconter quelque chose ici quand même. Votre endurance. et on va dupliquer celui-là tac s'il veut bien la première chose on l'aligne sur le haut d'accord on la ligne sur le haut et on aligne sur le bas d'accord les deux sont alignés d'accord d'accord d'accord Bon, tout est aligné maintenant, on va changer l'image. On... C'est celui-ci, je pense, violet. Okay. Donc les icônes, vous mettez les icônes que vous voulez. Vous pouvez changer les icônes et faire comme vous avez envie. Bon, une fois que c'est fait, on enregistre tout ça. Et on a du coup quelque chose qui ressemble à notre design qu'on a qu'on a ici d'accord avec moi on continue on continue maintenant on va créer cette partie cette partie avec les boutons dessus là il parle des cours des choses qui sont des choses qui font on continue pour cela on va rajouter on va rajouter une bannière on ajoute une bannière s'il veut bien ou un panneau c'est la même chose hein pour ceux qui doutent alors donc j'ai des sons. je vais augmenter la taille A dit que c'est bon vous avez vu il y a un, une image comme ça là. Comme ça. donc du coup cette image on l'avait déjà créé on l'avait récupéré hein, depuis le design et on va le, on va la ramener. Je vais rendre ceci. Euh, on va mettre le fond tout blanc, le fond de, le fond de la, de la bannière. On va la mettre tout, tout blanc, okay. comme ça. Et on va ramener une image. On va ramener l'image. Elle est ici, normalement, c'est celle-là. Donc, vous voyez la chose. Vous voyez la chose et on va l'enregistrer. Maintenant, sur cette bannière, qu'est-ce qui se passe Sur cette bannière, il faut créer, bon, il y a du texte là, il faut créer des boutons. Donc, ce que j'appelle des boutons, c'est les boîtes. Hein. C'est une boîte avec une photo dessus, une photo, deux photos, un bouton pour cliquer dessus pour aller voir euh, pour aller voir ce que c'est comme, euh, comme cours. Bon, après, est-ce que c'est la personne qui donne le cours ici Je, je pense que hein, c'est la prof. Nous, on va se simplifier la vie, on va pas rajouter la photo de la prof, etc. On peut le faire, d'accord Là, n'est pas la question. Mais on va juste rajouter des boutons. bouton bouton bouton OK. On y va. Si ça vous convient, on fait feu. Donc, on y va. On va créer notre boîte. Fermez-moi ça. fermez ça. On redescend. On est ici. Donc, nous cours. On va rajouter du texte. On va mettre du H2 et on va dire nous cours. Ok. Voilà. On va dessus. Comme eux, ils ont fait, ils ont mis deux couleurs différentes. Euh, nous, on va aussi mettre, si on fait ça, ça donne ça. Ça donne ça, par exemple. Après, c'est à vous de voir, selon vos codes couleurs, vous pouvez mettre autre chose que, euh, que du violet, d'accord Une couleur qui matche avec, avec, le, avec le fond. Et on va mettre un petit test qui va avec. Un petit test qui va avec, qui va bien avec le truc là. Alors nous cours des cours de gym donné par des professionnels professionnels euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on professionnel euh, pour quelque chose de dans le domaine euh, dans le cadre du comment on dit dans le cadre euh, oh, je sais pas comment on dit ça de l'entreprise euh, c'est toujours masculin, d'accord? Euh, Corrigez-moi hein, si, si, si c'est faux parce que je pense que quand on met professionnel euh, avec deux LE, ça, ça veut dire encore autre chose c'est ce que j'ai pu comprendre une fois quand je faisais mes, mes recherches. Mais, corrigez-moi. Donc, ce qui veut dire que, que ce soit une femme ou un homme, c'est toujours professionnel. Euh, euh, en tout cas, pour dire. Euh, pour parler de, de quelque chose de, de business, en fait, c'est toujours. toujours c'est mascu, euh, masculin, en fait. Quand c'est euh, féminin, ça veut dire autre chose. Euh, que je ne veux pas expliquer ici, bien sûr. Alors donc j'enregistre ça Hop. et on va créer une boîte. Pour créer la boîte c'est très facile. Il y a déjà des boîtes existantes pour vous. Vous allez aller choper une boîte, une boîte qui est là, tac et vous la ramenez ici. D'accord Vous ramenez votre boîte. Elle est, elle est pas mal votre boîte. Le téléphone qui sonne. Donc, on peut même pas couper. Il faut décrocher avant de couper. Donc, nous avons notre première boîte, donc elle est parfaite.